Nous avons trois pays stratégiques pour bonjour du monde. L'Allemagne, on compte sur toi, les États-Unis et le troisième pays, notre partenariat. D'autres pays ont continue qu'on a oublié. L'Ouzbékistan. Anna, l'Ouzbékistan. Elena, la Macédoine, notre nouvelle ambassadrice de Macédoine. Bon, la Grèce est représentée avec beaucoup, beaucoup de monde. Hein il faut, le dire. Il faut le dire que c'est le, le, le deuxième pays de la Grèce, c'est la Côte d'Azur, il faut le dire. Euh, réglé, mais... Mais oui. La Géorgie, quand même, je le dis, je le redis, parce que la Géorgie, c'est un pays qui a... La première personne, c'est moi, quelqu'un dont euh, je, je ne peux que, que mettre en avant les réalisations, parce que tout simplement, je craque pour Moya, je craque pour Patrick Moya, je craque pour ce peintre qui, euh, qui, fait, qui a une, un, un imaginaire débordant, qui aujourd'hui est très connu en, en, en Corée du Sud et qui euh, anime une, une grande exposition. Il faut peut-être être un peu au fond, il y a quelques petits personnages qui se baladent. Quand vrai, encore plus Donc, vous n'avez pas préparé les, les, les, les choses, je pense à Henri Concasse. Il est où Henri Il s'est caché Il est là, il est devant. Donc Henri et Patrick. Henri et Patrick, vous allez faire un, un petit duo ce soir avec Parce que je me suis toujours demandé ce que pouvaient penser les étrangers quand on leur parle avec certaines de nos expressions. Je me suis levé du pied gauche, c'est pas le jour. Hein. Faut que je me boive un, un petit noir. Tous les matins, tous les matins, je me fais un petit noir. Pas vous Il faut pas que j'ai l'air trop coincé. J'ai pas non plus rendez-vous avec le pape. Petite touche rapide. Rasé de près. Où sont les clés de la voiture bah, elles sont là. Bah écoutez, en voiture. Mais il pleut des cordes. Et j'ai même pas de pépin. On peut s'ennuyer comme un rat mort. Enfin, c'est pas grave après on va déjeuner ensemble et le dessert le dessert préféré d'Ève une pomme non non moi c'est décidé à pas exagérer vous savez ce que je vais faire je vais rentrer chez moi parce que quand même euh, faut pas jeter mes mains dans les orties hein. c'est une journée bénie des dieux merci C'est Patrick Moya, l'illustration. Alors on va commencer. Alors, euh, ça c'est une version bêta. Donc c'est-à-dire que c'est une version qu'on a développée, qui fonctionne de A à Z pour une ville. Et là la ville, c'est Paris. Donc on va commencer, on clique sur partir à Paris. Et là, on charge. Voilà, c'est la petite terre, ça charge. Et on lance francophonie. Donc le petit Moya, il arrive à Paris. Et qu'est-ce qu'on a quand on arrive à Paris on a une petite vidéo de présentation de Donc là, c'est une vidéo qui est sur Dailymotion et qui nous présente, qui a été filmée par Yann. Et donc là, on a vu une petite transformation. Le moyen, il évolue et euh, il peut ra ramasser des bonus. Il doit éviter des bouches d'égout. Donc c'est très très très périlleux. Hein. Alors, je ne vous, je vous décris pas les, les, les manipulations de notre cachorito euh, favori pour éviter les bouches d'égout et les, euh, les, les panneaux euh, de travaux. En fait, il, faut, il suffit d'appuyer sur la touche « espace ». C'est assez simple, nous sommes toutes. Et donc là, on est arrivé à la tour Eiffel. Donc, comme je vous ai dit, le principe, c'est d'arriver sur un monument et de découvrir euh, soit le monument, soit de perfectionner votre connaissance du français. Donc là, nous sommes sur la tour Eiffel. Super, tu peux tirer une baguette sur le. Non. Il ne veut pas tirer la baguette. c'est compliqué, j'avoue, il fallait sauter tirer la baguette. Super, merci. Voilà, il a explosé. Le, chantier, le truc de chantier, super. Oh là c'était compliqué, là, là on s'en Alors pourquoi on a mis des bouches d'égout et des complexités Et on va pouvoir évoluer comme ça, dans Paris. Tu peux éviter, s'il te plaît, les, euh, les bouches d'égout Merci. Ramasse le bonus là, mais... Bon. Voilà, alors là, j'ai mardeau. Gérardot... Alors, je vous explique quelque chose. Ne touche à rien, Gérardo. Alors, je vous explique quelque chose. Avant que Gérardo commence, il m'a demandé si Divi, c'était sûr. C'est bien, c'est mieux. Voilà, là, Gerardo est bien lancé. Bon, il rate les bonus, mais en tout cas, il évite les obstacles, c'est bien. Non.